Je me présente, je m'appelle Laurent Fernandez. Euh, je suis éducateur cette année senior avec euh, mon ami Germain. Donc euh, voilà, le club de foot du FCEH, ça va faire plus de 30 ans. Le club, ça fait que 12 ans qu'il existe. Mais moi, au sein de Oriol, euh, ça va faire plus de 30 ans. En ayant eu Richard comme éducateur, il ne faut pas le cacher aussi, en tant que joueur... Et c'est un club familial. Moi, je voudrais, je voudrais aujourd'hui qu'on ait une pensée pour quelqu'un qui est là au ciel et pour qui j'avais une immense admiration et pour aussi ta maman que j'admire beaucoup et que j'admire toujours d'ailleurs. Et je voudrais aujourd'hui là où il se trouve eh bien, qu il nous soutienne et qui nous soutiennent et qui soutiennent le club euh, dont tu fais partie. Et euh, si tu es là-haut, Pablo, bonjour. Et je regrette que tu sois pas là avec nous. Voilà. Maintenant, Lolo, euh, moi, ce que j'aimerais euh, J'aimerais que tu me dises un peu, combien vous êtes de licenciés aussi dans ce club oh, On doit être aux, aux de 600 licenciés quand même. Hein. Et, et comment ça se passe Lolo, avec tous ces licenciés D'abord, avant tout, petit bonjour au Président aussi, ah oui. euh, un, petit, un petit coucou. Et merci euh, d'avoir accepté, Monsieur le Président, de nous recevoir et de donner la permission à Laurent Fernandez d'être euh, sur cette interview. Euh, comment ça se passe avec tous les éducateurs et quels sont les projets du club et les objectifs de l'équipe senior ben déjà au niveau euh, éducateur, ça se passe très bien. On a un directeur sportif, M. Sébastien Pignol, qui s'est euh, bien recadré le tout, qui nous, apporte, nous a apporté un plus depuis deux ans. Euh, il nous met des lignes à, à respecter, des projets, d'où nous avons obtenu le label euh, féminine, pour les jeunes aussi. Donc euh, je pense qu'il y, y a un bon travail de fond. Les éducateurs euh, ont fait tout en sorte pour qu'ils soient euh, dans l'encadrement, qu'ils aient des diplômes. Et euh, voilà, après nous, au niveau senior, cette année, on a décidé de, euh, ça fait deux ans que je m'occupe avec Germain, euh, miser local. On veut que des, des gens de Roquevert, Orioles, Destrous, Bouilladis, on veut notre propre crue des jeunes qui ont... Qui ont joué pendant plus maintenant de pratiquement 15 ans qu'ils ont joué ensemble. Donc euh, je pense que c'est les remercier et leur prouver que, comme quoi, eh bien, ils n'ont ils ont pas besoin d'aller chercher à, à, à droite ou à gauche. Ils ont un club familial qu'ils connaissent depuis tant d'années. Et voilà. Et... Mais euh, dis-moi, euh, Laurent, euh, pourquoi FCEH un ben, football club, l'Étoile Uvonne. Oui, ça représente quoi C'est-à-dire que euh, vous avez fait, euh, vous, vous êtes euh, réunis avec d'autres euh, villages du coin. Comment ça a fonctionné Comment est venue cette euh, fusion au club ben, Je pense que ça faisait depuis euh, très longtemps que c'était dans, dans, dans les petites enveloppes. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que si on veut faire un grand club, je pense que euh, au lieu d'avoir euh, dans un petit village, d'avoir chacun son, son équipe et qu'on n'arrive pas à franchir certains paliers, je pense que les présidents ont été euh, assez intelligents de se réunir, de faire un, un gros club pour essayer de passer tous ces, tous ces paliers qu'on n'a pas su passer auparavant. Euh... Est-ce que ça, je pense que ça a dû peut-être euh, donner l'envie à d'autres villages de faire un peu, un peu comme vous Et, et, et j'ai l'impression que ça marche. J'entends des fusions de, de toutes parts. Et puis, il y a un truc aussi quand même où, où on doit adresser une félicitation au club. Et je sais qu'il y a un monsieur, Eric Schneider, qui est venu à n'y pas longtemps. Mais il est venu faire quoi eh bien, Justement, il est venu remettre le, le label pour, le, pour les jeunes. Et euh, par la même occasion, revoir les infrastructures de notre club. Sachant qu'à partir de, du mois de septembre ou octobre, nous allons avoir un nouveau terrain à Roquevert, euh, sous la houlette de M. Ménard, euh, maire de Roquevert, ancien président du SC Roquevert. Donc euh, je pense que les structures sont en train de s'agrandir, comme en même temps que le club. Et je pense que ça va être quelque chose de magnifique. Alors, euh, Laurent, euh, il y a deux minutes, euh, j'ai reçu, cette affaire, je crois. Oui. J'ai reçu ta fille, qui est adorable, et, et elle est féminine. Mais qu'est-ce que toi, tu peux nous dire sur, sur ce, cette section féminine qui commence à prendre de l'ampleur euh, dans tous les clubs, et y compris au FCEH C'est vrai qu'il y a Romain, euh, à l'époque, a, a lancé ce, ce challenge, dont je le félicite, parce qu'il est arrivé euh, de grands. Grande ampleur. Aujourd'hui, nous avons en catégorie euh, U10, U11, U13, U15, U18 et senior féminine. Donc, je pense qu'on peut dire un très grand bravo à Romain qui a lancé ce challenge. On ne savait pas où on allait atterrir. Et bien, je vois que ben, ça prend de l'ampleur. Et de, de semaine en semaine, nous avons de plus en plus de licenciés féminines. Donc ça c'est super parce que le fait d'avoir autant de filles dans ce club, ça permet d'attirer d'autres filles. Je pense que les filles entre elles discutent dans les collèges et lycées et puis ça, ça donne un peu plus euh, d'ampleur. Et quels sont les objectifs de, de cette section euh, féminine Ben Déjà, euh, aujourd'hui c'est euh, Thomas Ripert, comme euh, vous l'a dit euh, Pearl, ma fille, euh, qui a pris euh, la relève de, de Romain. Sachant que Romain est toujours euh, dans l'encadrement euh, senior, avec euh, Monsef. Et euh, je pense qu'on veut essayer de leur donner encore plus envie du de, de football, qu'elles aient une autre image, que tout le monde ait une autre image, parce que ben pourquoi pas euh, les féminines, euh, en haut, des affiches, parce qu'elles ben, le méritent autant que, que les garçons. Donc d'où on va revenir encore sur la parité, salaire, pas salaire, mais euh, moi, je, je sais que je prends plaisir à les regarder. Et même, euh, entre, je vais te dire euh, un truc qui me tient à cœur, il y a une grosse différence entre le football masculin et féminin, surtout autour du terrain. Et, et, et, Qu'est-ce que c'est qu -ce que qui te fait dire ça Tu veux dire le, le, le, les parents, le, les, les personnes qui sont derrière les grillages, il y a quoi Il y a un changement, il y a une autre atmosphère et bien, je pense que c'est ça vient beaucoup des parents, et euh, je sais que, très bien, j'ai euh, eu peur euh, pendant pratiquement 8 mois. Il y avait son entraîneuse qui a, qui a été obligée d'arrêter pour des raisons professionnelles et de santé. Et donc, moi au départ, j'étais simplement papa, et en ayant pris les rênes de cette équipe en U12, et eh j'ai pris du plaisir, parce que de voir les parents... Encourager, c'est pas encourager leur fille. Ils encouragent l'équipe. Chose qui se ne fait pas trop chez les, chez les garçons à cet âge-là. Parce que qu'est-ce qu'on peut dire un, un, un papa qui a un garçon qui joue au foot, euh, il le voit comment son fils, il le voit comme un futur Zidane, et il le voit comment ben oui, ouais, euh, comme des Ronaldo, comme des Messi. Euh, quand j'entends, ouais, j'ai mon fils qui a acheté les chaussures de, de Messi, mais il ne faut pas oublier que ce ne sont pas les chaussures qui font le joueur. Voilà. Alors que chez les filles, on n'entend pas ça. D'accord euh, Moi, j'ai ma fille qui, euh, suivi, qui suit beaucoup le football masculin, qui est souvent avec moi, mais je ne l'ai jamais entendu dire, ouais, euh, je veux que tu m'achètes les chaussures de Ronaldo, de Messi, parce que... C'est un grand joueur. Non, c elles ne se prennent pas la tête, je pense que... Est-ce que toi, Laurent, euh, quand te, tu retrouves ta fille à la maison euh, le soir, est-ce que toi, tu, es, tu as tendance à la, à la pousser, à la, à la formater pour qu'elle soit ceci, pour qu'elle fasse cela, pour qu'elle qu fasse attention à ci Est-ce que toi, tu insistes sur tout ça ou est-ce que, pour toi, tu la laisses libre de ses mouvements C'est-à-dire, bon, ça, moi, je l'ai vécu avec papa, que tu connais très bien. Oui. Euh, C'est vrai que quand on rentrait à la maison, c'était encore une source de conflit qui est rentré. Et j'essaye avec euh, mon épouse de ne pas trop instaurer ça. Euh, on en parle, mais on, on va pas dans la, dans la profondeur. Je lui apporte les conseils comme n'importe quel papa le fait. Mais après, Libraël, après elle a une coach qui est très bien, qui s'en sort très bien avec les filles. Donc, je ne veux pas aller envers ma fille, lui dire, tu devrais faire ça, ça, ça et ça, alors que le coach lui a dit l'opposé. Je lui ai dit, c'est, comme elle le dit, elle, d'abord, c'est du plaisir avant tout. Oui, mais toi, Laurent, en tant qu'éducateur des, des seniors, est-ce que est ce qu'il t'arrive d'aller voir le coach, de dire, attends, là, euh, tu as fait jouer ma fille en milieu défensif, euh, alors qu'elle aurait été mieux là, ou est-ce que toi, tu fais le papa et tu laisses libre libre le coach de prendre ses décisions ben, J'ai eu et je m'en suis excusé euh, une ou deux fois à intervenir parce que j'étais encore dirigeant aussi en même temps que, que le coach. Mais après coup, euh, je me suis dit euh, non, euh, c'est le coach qui dirige l'équipe et c'est à lui à faire. Moi, je suis dirigeant, papa. Après, euh, le coach sait très bien ce qu'il a à faire. Il va euh, gommer ses erreurs. Comme on dit, on se sert toujours des erreurs pour progresser. Et après, je non, c'est un gars qui est... qui est très bien, qui sait gérer les, les féminines. Et euh, voilà, c'est... Très bien. Euh, maintenant, on va, on va oublier un petit peu les, les, les féminines. Et puis, on va quand même parler d'une chose importante. Tu es quand même l'éducateur des seniors. Quoi. Euh, comment ça se passe Quels sont les objectifs de l'équipe senior au FCEH Et quelle est ton entente avec Germain, que je connais très bien qui est, un, qui est un excellent éducateur aussi. Euh, comment ça se passe euh, Comment vous vous entendez Parce qu'il y a, je crois, une composition d'équipe à faire. Qui, qui vraiment prend la responsabilité Ou est-ce que c'est de manière collégiale que vous faites ça Non, voilà. Euh, L'équipe est très jeune. Euh, L'année dernière, nous avons malheureusement loupé notre montée parce qu'il manque de concentration. Au niveau des équipes, c'est avec Germain euh, on se voit, on en discute, on mise sur, sur, no, donc sur notre jeunesse euh, locale. Mais euh, voilà, c'est une décision qu'on prend à deux. Euh, Germain euh, et moi, c'est le yin et le yang. Lui, c'est le calme. Moi, je suis euh, la boule de nerf. Donc euh, Germain arrive à très, très bien m'encadrer, me, me, me calmer, tout ça. Mais euh, c'est lui qui a la plupart du, du job. Oui, et voilà. de un petit peu, de, de monter l'équipe, parce que euh, te connaissant depuis, oh ben depuis hier, hein, on va dire ça, hein, voilà, hein, te connaissant depuis hier, je sais que tu as un tempérament sanguin aussi, et bon, euh, peut-être qu'avec euh, les années qui passent, et peut-être grâce à ton épouse, tu es arrivé à te calmer aussi, et je dois reconnaître que c'est bien, j'ai l'impression par rapport à ce que tu m'expliques, que tu, vous êtes arrivé à à pouvoir à avoir deux éducateurs qui, un est beaucoup plus calme que l'autre et l'autre est un peu moins calme que l'autre, c'est ce qui peut-être fait un bon résultat Oui, je pense parce que de euh, temps en temps il faut savoir aussi un peu les secouer, sans passer dans l'extrême, savoir un peu secouer les, les joueurs et par derrière, mettre la passer la, la crème, chose que Germain sait, sait très bien différent. faire. Mais euh, voilà, après, bon, euh, on est bien soutenu par, par les membres du bureau, par le directeur sportif. Et je sais que, voilà, euh, c'est des jeunes qu'on sait très bien qu'ils ont un haut niveau. Après, faut, de temps en temps, il faut arriver à leur faire reposer les pieds sur terre. Parce que euh, aujourd'hui quand on entend euh, un peu de tout ce qui se passe à, à, dans les clubs de, de football, euh, temps en temps, les faire redescendre, leur faire comprendre le niveau. Euh, comme je dis, s'ils vont ailleurs qu'ils ont la, la place, je serai le plus le plus heureux. Mais ne pas brûler les étapes. Comme toi, tu me l'as toujours expliqué, on démarre d'en bas et on va en haut. Exactement. Voilà. exactement. Et, et je pense que ça reste le, le, le, plus, le plus important dans tout ça. Moi, je voudrais, avant de terminer cette interview, Laurent, je voudrais saluer quelqu'un de ce club, qui a un âge très avancé aussi, et qui est à peu près de, la, de notre génération. Euh, là où tu es, je ne te vois pas souvent, mais je voudrais dire un petit bonjour à M. Robert Martoya, oui. qui a beaucoup pour le club, Énormément. et qui est un monsieur extraordinaire, et que je salue par le biais de cette interview. Euh, Laurent, merci, mais avant que tu nous quittes, je voudrais avoir l'avis, si tu me le permets, de ton épouse, de maman. C'est une maman, et je voudrais savoir comment une maman réagit quand sa fille joue au football je ne l'ai jamais eu dans mon émission je n'ai jamais interviewé une maman mais d'un coup euh, ça m'est venu à l'esprit, en tout cas Laurent mille fois merci de nous avoir accueillis ici dans ton, dans ton club ouais. et puis ben, moi je te donne un rendez-vous euh, pour une, mon émission sur le plateau lundi où on parlera euh, beaucoup de clubs amateurs et bien entendu ouais. on parlera de l'Olympique de Marseille merci Laurent et à une prochaine merci. fois merci, merci.